Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale puisqu'on vient tout juste de dépasser les 3000 abonnés et ça me fait extrêmement plaisir qu'on soit aussi nombreux aujourd'hui. Et pour fêter ça et l'arrivée des vacances, j'ai décidé de vous faire une petite surprise. Je vous ai préparé un jeu de piste euh, au bout duquel vous pourrez gagner deux choses. Un Hercule et un Tonk, les deux avec un game package LTI. Donc ça fait deux vainqueurs de très beaux cadeaux. Euh, et comme j'avais pas envie que ce soit juste balancé comme ça sur internet, je me suis dit que ce serait un peu plus sympa si je faisais ça de manière ludique, un peu à la sauce roxy, on va dire. Donc je vous ai préparé tout un parcours d'énigmes. Vous pouvez trouver le lien de la première vidéo juste dans la description. Et c'est là que ça débute. Je vous souhaite à tous une excellente chance pour le jeu de piste. Quant à Eno et moi, on va faire le dernier inside de la saison qui est jeudi. Et après, on va faire une pause. On sera en vacances. Je ne sais pas exactement encore quand est-ce qu'on reprendra, mais de toute façon, il n'y aura pas d'inside pendant trois semaines du côté de chez CIG. Donc, de toute manière, on aura sûrement ce, ce temps-là où on sera absente des réseaux. Voilà. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances, de très bonnes chances pour le jeu de piste. Et puis, nous, on se retrouve la prochaine fois. Bisous, les étoiles.